Zombies, Salut tout le monde on se retrouve donc sur la suite de PIN on a plusieurs quêtes à faire on a à trouver le deuxième ornement à la base d'un village étoilé près des arbres sèches on a le bouche à oreille il faut donc trouver un brevet de gardien alors, au niveau de la map on est à peu près ici d'une les baies sèches donc ce serait plutôt vers ici euh... on va mettre un, un point ici c'est les baies sèches les bois inondés on va essayer de tourner par là parce que l'ornement doit être situé par là près d'un village étoilé on va voir ça ensuite Ici, donc, euh, il nous faut un brevet de marchand. On a des pièges, on en a trois. Et euh, au niveau des équipements, on ne peut pas vendre euh, les anciens équipements. Ce qui est un peu embêtant parce que ça prend beaucoup, beaucoup de place. Mais bon, alors on va regarder si on peut faire des choses. Alors, est-ce qu'on pourrait faire des flèches Non, il nous manque des pierres de dulle. Des pièges, il nous manque des pierres de du dule. L'épée, il nous manque du bois, un bois. Alors celle-là, elle donnerait deux. Ok, il nous manque des bois et quelques trucs. Ouais. Pour l'instant, on ne peut pas crafter grand-chose. Et ça, il nous faut du gros tiron. Donc il va falloir qu'on se balade un petit peu. Mais déjà, trouver cet ornement puisqu'on n'est pas, euh, sur la map, on n'est pas très loin, à mon avis, ici. Alors, effectivement... Alors, ah, on n'a pas des copains. Ah! Elle m'a vu. Écoutez. Aïe! Elle se vide. Aïe. Je vais peut-être commencer par mourir. Ça peut être une bonne chose. Ah, oh, J'ai plus de vie du tout. Hein. On va se barrer. On n'est pas loin de la tuer, mais si elle nous touche... Oh il y a une orbe là-haut Comment je vais faire pour aller là Comme ça peut-être On va espérer A tout prix j'arrive à choper cette orbe Parce qu'on n'a pas assez de place dans l'inventaire. Et du village. <rire> Je peux faire tuer. Euh... Ah, il y a un gardien. non C'est quoi ça? Elle est où l'orbe? Ah, elle est là-bas. Euh, non. Non, non, non, non, non, non. On a que des ennemis ici. Ils veulent tous notre quoi, hein. non? pas dire, mais on va se barrer. Et l'orbe, elle est en bas, en fait. Ah. Je crois qu'il n'y a pas que l'orbe, d'ailleurs. Alors, on a une l'orbe qui est là. Ok, et... Et là, je crois qu'on a le deuxième or or ornement. Voilà, fra fragment de charognard. Il y a un message devant toi. Un autre ornement collecté. Tu es maintenant en train de faire un bond en avant vers mes biens. Cet endroit sec est magnifique lorsque le soleil est parfaitement aligné et le sol est plus riche qu'on pourrait l'imaginer. La prochaine partie de mon instrument, tu peux la trouver à la sortie d'une grande grotte où certains pourraient vivre la grande vallée est visible, tourne à droite. Encore une énigme. Quand la grande vallée est visible, tourne à droite. Oh, C'est une, euh, euh... une bonne question. Il me parlerait en chinois que ça me ferait le même effet. J'en profite pour... Voilà. Je voudrais... Euh mange un peu voilà alors trouve le troisième ouais, mais c'est déjà il faudrait qu'on ramasse un brevet de gardien là, ça peut être comique hein. est ce que je peux mettre euh, ça non non récupère voilà on va essayer de choper un gardien par là très bien qu'on qu'on avance ça euh, on va on va tourner un petit peu essayer de trouver des ressources ça c'en est pas ici c'est le désert hein, donc euh, on a vu qu'il y avait les dindons on a vu qu'il y avait les euh, qu'il y avait les euh, les cerfs aussi avec qui on n'est pas du tout amis. Il hein. bon, y a une, une tour là-haut. Trouve le troisième ordement près d'une grande grotte et en tournant à droite quand la grande vallée est en vue. Est-ce que ça serait ça La grande vallée Je sais pas. À droite, quand la grande vallée est en vue, il y a une orbe en haut là-haut. Euh, bon, on va les voir, il n'y a que ça à faire. Je sais pas si on n'y était pas allé là d'ailleurs. On a une orbe tout à fait en haut. Alors, encore une bonne énigme à, à se prendre la tête. Euh, ici, il n'y a rien. Une grande grotte. Ça peut être là-bas aussi. Il y a tellement de possibilités. Ou alors, euh, là, on a la vallée en vue. Je ne sais pas. En tout cas, on a une orbe ici. Je ne sais pas comment je vais arriver à monter là-haut. Si ça se trouve je ne vais même pas y arriver. Merci, tu me redonnes la touche pour sauter, ça serait cool. Hop. Alors. Et comment je vais pouvoir monter jusqu'au troisième étage Est-ce qu'on a une cible par là Je ne me casse pas la binette en bas. Alors, il y a un système ici. Euh, faudrait que je monte. Euh... Non, non, je pense pas. Je vais jamais arriver à, à sauter euh, de là à là. Hein. Ah, si. Coup de bol. Je vais bien, je vais bien retomber. Hein. Faut pas arriver. Hein. Ah, non. Je sais pas trop là. Alors. Aïe aïe aïe. My goodness. Ça fait quoi ça Ça, ça met une cible. Donc, on va essayer. On va voir ce que ça fait. Si je tape la cible. Hein. Donc, ça la descend. Super, mais moi je vais aller.. Euh... Euh, je ne sais pas là. Euh... Ah ben je suis tombée. Donc lui, il me monte jusque-là. Il me monte pas jusqu'à l'étage au-dessus. Euh, compliqué là. Alors. Non, non, il est tombé, il est tombé. Alors, est-ce que, est-ce que, en passant par ailleurs, ma je suis un petit peu coincé là, je crois. mais gentil, je sauvegarde toujours quand on n'en a pas besoin. Alors, est-ce qu'il y aurait un moyen, Alors, avec la cible là, peut-être, je suis un peu trop près, ouais, mais si je recule trop, je tombe hein. Et l'orbe bah, elle est tout à fait là-haut, quoi. J'ai absolument pas d'idée là. Honnêtement. Là, je, si je saute là, je me vote C'est obligé. Hein. Je peux pas, je peux pas courir, sauter aussi loin. On hein. va bah, essayer, mais c'est l'échec absolu. échec oh. alors ouais mais là voilà elle fait ça comment je vais monter euh... comment je vais pouvoir monter là-haut En bas, il y a un ascenseur, mais l'ascenseur, lui, monterait jusqu'à cet étage-là. il monte pas jusqu'en haut, je crois pas. Hein. On va essayer. Donc, on va se mettre là. On n'a pas d'autre euh... Non. Alors, voyons voir si je fais ça. Il me monte bien jusque-là. Hein. Il ne m'amène pas plus loin il redescend ah alors ce qui m'oblige à remonter euh... tout ça pour une orbe c'est une blague alors si je fais interagir et là il faudrait que je tire Ah Peut-être que c'est ça. là Oh oui On y croit Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Yes On a l'orbe, disons. Alors, plus une. Et là, donc, on a... La possibilité de faire quelque chose là est ce que je peux interagir avec ça je vais tomber, je vais tomber euh... et je peux pas interagir avec la lunette là On va pas il n'y a pas l'air c'est très étroit hein, en tout cas hein non Regarder la lune, mais comment je fais ça, moi euh... Alors, faut il y a peut-être un moment précis où il faut que je regarde la lune. Je ne sais pas. Euh... Là, il n'y a rien d'autre. Non. J'ai mon orbe en tout cas, c'est ce que je voulais. Il y peut-être, il faut, faut peut-être attendre un moment particulier. Trouve le troisième ornement près d'une grotte et en tournant à droite quand la grande vallée est en vue. C'est quoi qui s'est barré? Ah le, le truc c'est pas grave. Euh, là, pour l'instant j'ai aucune interaction avec la lunette. Hein. Est-ce que. Euh, non. Y a rien il n'y a absolument rien à faire à part se casser la figure c'est tout ce que je peux faire euh, j'ai pas d'interaction est ce qu'il a un moment de la journée où il euh, faut regarder dans la lunette alors oh, mais non mais non mais, mais mais pas un piège là ça à rien personne qui va venir ici euh. Je réfléchis, mais je vois pas du tout là. Est-ce qu'il y aurait vraiment une heure C'est ça que je me demande. Bon, on va essayer de trouver le gardien maintenant qu'on sait comment il montait. À la limite, on peut revenir. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts de chute. J'ai pas trouvé ah. quoi que ce soit euh, ici là-dedans. Non, y a rien. Hein. Je peux pas taper les vases. Bon, doit y avoir sûrement avec la lunette là une histoire d'heure ou de quelque chose comme ça. Alors, euh, la grande vallée, c'est vaste, hein. Bon, déjà il nous faut un brevet de gardien, ça c'est sûr. Alors nuctus ici une grée de sable. Là, on n'est pas chez des copains, hein, je vous le dis moi. Ici. Du bois. Ça va falloir qu'on trouve un village pour pouvoir euh, trouver un gardien quoi et en plus on doit trouver ce troisième ornement ce qui est pas un cadeau non plus voilà il n'y a personne qui est passé donc là je vous colle des coups de caméra. Et c'est quoi ça Une perle miroir. Il hein. ah. bon, y a plein de trucs ici. On t'en fiche, tu es tout choupi, mais euh... ah il s'en va. C'est de la viande. Hein. Je sais que c'est pas bien, c'est des gentils, eux, mais. Euh... Bon, L'autre, il s'est carapaté. Il a dit Elle va me couic, je me casse. Alors, ce qu'il faudrait qu'on trouve, c'est un gardien. Et là, on est en territoire complètement hostile. Hein. Une essence, ça c'est tout, c'est tout. D'accord. On va peut-être manger, un hein, parce que on va remettre les euh, les pièges. Non, récupère. Je voulais juste les mettre en raccourci. Alors là on est chez qui là Du gris. Je vais me faire attaquer, je sens bien. Donc on a trouvé le deuxième ornement, c'est déjà pas mal. Alors, du nuctus. Ok. Il y a une orbe en face. Je sais pas combien il nous en manque. Argile. Je suis pas sûr qu'on soit chez des potes là. Du tout, du tout. On est chez les renards. De l'autre côté, on est chez les renards. Donc, on va aller chercher l'orbe. On en est à combien de. Mais non, mais prends ça. Oh. Prends le piège. Euh... On en est combien à l'orbe c'est ça que je vois ça. On a un en face. C'est un cueilleur, donc lui, ne nous intéresse pas. Non, mais arrête de me poser les pièges! Ah il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Je m'en vais. Donc là, on est chez des neutres, hein, donc il devrait pas nous attaquer là. Ouais, il vient pas là. Et l'orbe, par contre, elle est de l'autre côté, hein, la vache. Il l'a récupéré. Il a, il, il a lâché prise. Hein. Elle dit ne pas. Je suis cachée. Cachée. Il euh, ne faut pas qu'on aille chez les renards, en fait, puisque c'est nos potes. On va continuer par là. Donc là, il, est... il y a quelqu'un qui est passé. Ça a été ramassé. Où est là Oh non. Encore un berserker. Il est en train de se friter, donc. Il se bat contre qui Contre le renard. Donc ça va. Le renard nous attaquera pas. Mais il ne tire pas dessus, les hein. Il m'a collé une patate, le renard, sans faire esprit. Donc là on est chez les renards. Je suis pleine, je suis fou là hein. il se bat encore On est chez qui là Ah les dindons Mais non t'assis pas Mais les couillons Lève-toi Allez ah Dépêche-toi mais non mon dieu <rires> Va-t'en Voilà. Cours Oh, mais il y en a partout. C'est pas des soldats, en plus. Hein. Enfin, C'est pas ce qui nous intéresse, en fait. Hein. Oui, oui, oui. Il est donc là, le village. Par contre, il me faut un... Faut que j'arrive à trouver en me cachant de pas me faire repérer faudrait que je trouve un, un gardien mais c'est très risqué ce que je suis en train de faire carrément rentrer dans le village ah ah ah ah ah, ah. non il va, tu vas, je me casse C'est compliqué hein, de devoir trouver un en particulier. J'ai l'impression que le village est plutôt là-haut. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un gardien et nous donner le brevet Ce serait cool hein. Y a pas de gardien ou là j'en ai un qui arrive là si je me mets là oh, tu m'as pas vu oh s'il si, m'a vu il m'a vu c'est pas bon ah, c'est chaud hein c'est très très dur hein oh une orbe On en faut encore neuf. C'est mal lâché. Oui. Alors, ça, c'est un cueilleur. Hein. C'est pas un soldat. Vu qu'il a sur le dos un sac. Il hein. faut vraiment qu'on arrive à trouver un, un gardien. Gardien, ils ont plus des tenues. Il euh... y a les dindons à côté. On est vraiment envahi par les ennemis. On va faire gaffe. Tu m'as pas vu. Oh mais non, c'est pas possible. Tu peux pas m'avoir vu. là. Alors lui, ce serait un. Non, c'est un cueilleur. Lui, il a un sac sur le dos. Euh, lui aussi là c'est le marchand marchand on a déjà un qu'on trouve un gardien euh... sans mourir <rire> ce qui est un autre problème euh... on est caché. Je pense que là. Je veux pas te dire, mais. Hop là, il y a du monde. Hein. Alors là à gauche, on a le marchand. Par contre, lui il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Alors, les dindons se mélangent. Ça, c'est un gardien, il me semble, en face de moi, là. J'ai beaucoup de monde qui me cherche. Ils sentent que je suis là. Donc le gardien, pour moi, il est là-bas celui qui va vers le vers le roi pas cacher donc ils sont Ah, alors les dindons et les euh, ils sont ils sont en alliance eux. si je regarde un peu les tenues j'ai pas trop le temps uh oh. je veux que tu le poses tu le fais pas bien là je pense que lui c'est un cueilleur sale le problème hein. il va il va muser le piège mais euh... Le problème il est là, c'est que voilà, je ne vais pas avoir un brevet de marchand encore, j'en ai 3 tonnes. Hop, on est caché, il ne nous voit pas. Je crois que les gardiens ils sont là-bas. Là hein. Plein dans le village, si je me fais choper, ils me tuent mais direct hein. Voilà. Youp ah là. Contente Yop Viens là, dis-moi que t'es un gardien. Dis-moi que t'es un gardien. Dis-moi que t'es un gardien. S'il te plaît, dépêche-toi, je suis dans ton village là. Allez. Dites-moi que c'est ça. Oh non, c'est un ramasseur. C'est pas juste. Ça, c'est un ramasseur. Ah, j'avais pas vu le panier dans le dos. On sait qui sont les gardiens. Si je passe devant le roi, ça va... Je vais me faire... Là, c'est un gardien. Il n'a pas de panier ah là Oui J'ai beaucoup trop de monde aux fesses Oh my god Je re-rentre dans le truc pour aller voir euh, mon piège. Une des... Il n'y a que comme ça, de toute façon, que je vais les trouver. Hein. Ah. J'ai pas pu voir. C'est un enfer. On va se cacher. On va se cacher. Au moins essayer de voir si on a le... <rire> J'ai un gros doute. Hein. J'ai un gros doute sur le fait qu'on ait eu, euh... Euh, là c'est quoi ça, je ne sais pas, je pense que c'est le vendeur, hein. il y a beaucoup de monde là. Je crois que c'en est un. Hop, on va lui mettre. Tant pis. J'espère. Oh, my goodness. Je peux pas le taper. Ah, il a eu peur. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il m'a lâché des trucs. On peut retourner voir là-bas. Oh, dites-moi qu'il y a un brevet. Oui, on a tout. Alléluia. Hop, un autre brevet de gardien. On se casse. Alors, on t'ararde pas. Hop. Ok. Donc, alors, ramène le. et am, ramasse et amène les brevets à ouest. Alors, map. échappe, échappe. Il bon, faut que je parte. Euh, faut que je suive le point jaune là-bas. Ça a sauvegardé ce coup-ci, donc on est tranquille. Hein. C'est carrément à l'opposé. Hein. Et on va aller porter euh, la, la quête à. La quête de, du ramassage des brevets à Ouest. On peut peut-être essayer de faire des dons, ça nous libérerait. Essayer d'être neutre avec tout le monde pour passer un petit peu partout. Je ne sais pas si c'est bénéfique, mais bon. Alors ils aiment bien l'argile sèche, le poivre d'avran, les grilles de sable et le nuctus. Alors, du nuctus, on en a. Sachant qu'avec eux, c'est pas le top du top. Euh, nuctus. confirmer l'échange ah, on est toujours hostile hein. et qu'est ce qu'ils aiment nuctus euh... ils aiment bien ça Alors va leur coller les antennes je sais pas si c'est mais nous ça nous fait de la place en tout cas euh, gris de sable hein. on va leur donner on est quand même encore loin de, de, de neutre hein. euh... Et là on sera en train de monter avec qui Les dindons alors parce que là c'est pas avec eux en tout cas. Euh, les dindons, donc ça serait euh, le poivre d'avion, ils aiment bien ça. Ok. Et qu'est-ce que je pourrais leur donner Qu'est-ce qu'ils aiment pas Alors les os, la pierre de Dieu, la viande de Alpagan. Et qui se verse écarbé, tant mieux si vous aimez pas ça. Et ça. Si on confirme l'échange, là, on est hostile, toujours, hein? on va vous abuser, hein? Ok. Donc, on est neutre, elle est d'un Par contre, on est devenu, on est toujours neutre avec les renards, on est neutre avec les dindons on est neutre avec je ne sais plus là par contre on est complètement hostile avec les cerfs et on est redevenu hostile avec les crocos tout va bien donc là maintenant on peut se balader normalement euh, sans problème par là il faudra qu'on voie après avec qui on va faire alliance hein. c'est pas que mais au bout d'un moment il va falloir qu'on fasse notre choix savoir qui on prend on va aller parler à sud à ouest je veux dire sud c'était le premier les frères je sais pas où je suis tombé là mais j'y suis Et où plus bas hein j'aurais pas raté un truc ici une orbe ou un truc comme ça si on ne jamais il faut vraiment qu'on s'agrandisse le sac hein. Ah, il y en est là c'est bon ok alors que va-t-il nous dire Tu es de retour en un seul morceau. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Il est temps d'agir. Donne ce plan d'efficacité à un village et admire la magie du travail. Je viendrai enquêter sur les résultats lorsque tu les auras rendus heureux. Alors, c'est là où je crois qu'on va devoir choisir avec qui on s'allie. Il va falloir les influences peuvent considérablement changer le comportement des villages et de leurs habitants pendant un certain temps. Ils peuvent soit aider, soit saboter des colonies dans leur lutte pour la survie. Ces influences deviennent actives dès qu'elles entrent dans l'inventaire du village par le biais d'échanges ou de dons. Donc ce qu'il nous a donné là, il faut le mettre dans la boîte de dons. C'est pour leur donner en fait, un. Euh, comment dire, euh, faire level up leur village en fait. Mais enfin, encore, il faut savoir avec qui on va se mettre. Dans le sens où... On, on a demandé au, corbe, au crapaud de, de nous laisser passer à sa voûte. Est-ce que ce ne serait pas mieux de voir avec eux? Alors, échange un plan d'efficacité dans un village ami pour influencer la transport en expansion. Choisir un village de voûte pour y convaincre le chef de TD. On a une orbe là. Yes Donc on en est à 17. Comme quoi, vous voyez, il faut vraiment faire le tour, quoi là je vois vraiment pas euh... on va voir si c'est bien notre village là-haut euh, de voûte avec qui on a avec nos crapauds oh, je suis plein ah, c'est les renards on va aller voir vite fait si c'est le village de voûte des crapauds Et on en restera là. Alors, au niveau des des idées, est-ce qu'on peut pas faire des choses Alors là, on a un plan. Alors, il faut qu'on le fasse. Ah ben, on va le faire. On va le créer. Voilà. On a créé le plan pour pouvoir le donner. Euh, ici, est-ce qu'on peut se faire un petit peu plus de flèches Oui. Donc, eux. Ici, un grand cône il nous manque on peut se faire ça euh, infusion puissante un mélange qui rend les attaques rapprochées plus puissantes. Bon, ça pourrait être intéressant mais pas tout de suite l'épée euh, il nous manque un grand cône et ça donc on l'a fait alors On va essayer de se diriger vers là-bas. Je sais pas trop en qui, vers qui je vais me. Ça c'est le Renard. Je sais pas trop vers qui je vais me tourner hein, pour l'aller Sachant que ça bouge tout le temps. Un coup ils sont, euh, ils sont alliés par exemple les dindons avec les, euh, les crapauds. Puis un coup ça va plus. Puis un coup. Pff, ils sont plus alliés, puis ils sont alliés, puis ils sont plus alliés. C'est compliqué à les suivre. Donc euh, je sais pas. Peut-être que je vais peut-être donner plutôt au village de voûte, comme il dit. Ici ils ont besoin de quoi? Ah plutôt s'allier avec. Euh... Je pense que c'est mieux de s'allier avec les crapauds. Vu qu'ils nous ont do donné déjà pas de blanche façon de parler. Alors là on part vers les.. Euh... C'est pas nos amis. Euh, pas de blanche un petit peu quand on est allé dans leur village mais je alors pour le retrouver ça va être une catastrophe hein. alors ce que je vous propose c'est de vous retrouver dès que j'ai trouvé le, le village de voûte hein. euh, voilà tout simplement hein. on se retrouve dès que je suis chez les crapauds à tout de suite. Alors ça n'a pas été trop dur, ça n'a pas été trop dur, j'ai retrouvé assez facilement le village de voûte des crapauds. Donc ce qu'on va faire c'est que dans leur, euh, leur petit euh, truc, là, on va mettre le brevet. Et on va leur mettre des choses, euh, on va s'allier avec les crapauds, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors euh, déjà on va mettre, normalement on a crafté le... le, le, le, le voilà, hop on va leur mettre des choses qu'ils aiment alors, du carseil. est-ce que j'ai de ça ils aiment bien le crashtal les patates maigres, la pierre de dule oui, moi aussi la pierre de dule euh, donc on va mettre ça pas trop besoin euh, des patates maigres mais moi aussi c'est betterable patates maigres euh, on va leur mettre quelques-unes. On va confirmer l'échange. Alors, nouvelle conception de l'île. Tu as introduit un plan d'efficacité sur Albamar. Cette connaissance et ses variantes commenceront à circuler sur l'île à travers les groupes de marchands. Les villages soumis à ces effets produiront une armure plus robuste et chercheront à étendre les territoires de leurs villages plus rapidement et à moindre coût. Alors, qu'on aille parler au chef et on en restera là pour cet épisode numéro 5, il me semble. Salut. Vous ne me saluez pas, vous comme les renards, c'est pas cool, hein? On va aller parler au chef et on en restera là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Malgré les très rares raisons de faire confiance à un humain, nous avons reçu ton plan d'efficacité. Hum? Et oh là là, c'est génial! Hein? Ouf. Nous constations immédiatement des améliorations dans nos techniques de protection de construction et de, co et, de pro et de construction. Je te tiendrai au courant de nos progrès. Viens me voir quand nous serons prêts à nous mettre à un niveau supérieur. Alors, il faut que je la ramène. Du matériel et des aliments. Alors. Donc dans le prochain épisode de ce qu'on fera, eh ben, tout simplement, il va falloir trouver, comme vous pouvez le voir, euh, pour qu'ils arrivent à s'agrandir, il va falloir leur amener du matériel, hein, donc ce qu'ils aiment. On va les voir tout de suite comme ça, on le saura. Donc il va falloir se balader et ramener du matériel et des aliments. Alors qu'est-ce que nos petits crapauds, ils aiment Alors ils aiment le crachetal, les patates, les pierres de durle et la carseille. Alors, la carseille et les patates, nourriture et du crashtal et pierre de dulle comme euh, matériel, en fait. On va faire encore se balader sur la map. Ben, écoutez, on reste là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Euh, vous me dites ce que vous en pensez. Si on continue le let's play au pas, j'attends vos retours. Moi, en tout cas, euh, il est vraiment prenant comme jeu. Je vous le conseille. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. J'attends de vous ben, que vous vous abonniez à la chaîne. Tout ça pour simplement la faire monter et qu'il y ait plus de visibilité. Voilà, si vous aimez son contenu et que vous aimeriez qu'il y ait un peu plus d'abonnés. Sachant que c'est un bébé hein, quand même la chaîne. Euh, puis après, ben, activer la cloche pour savoir quand c'est que je poste une vidéo. Euh, ne pas oublier de mettre un petit pouce en l'air et de partager si vous le pouvez. Euh, et puis vous avez ma chaîne Twitch. Sur ce, je vous fais plein de bisous Et on se retrouve très vite pour l'épisode 6. Bye bye